Pour vos données sur les émissions territoriales de gaz à effet de serre, via l'onglet « Carte », lancez « Émissions de gaz à effet de serre ». Cette carte à requête présente les dernières données à climat réel de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre Paris. La fenêtre « À propos » vous décrit sommairement les données de la carte et vous permet d'accéder aux détails de la méthodologie. Après avoir consulté et fermé cette fenêtre, la page affiche trois espaces les critères pour vos requêtes, la carte des communes avec la mention des intercommunalités et la partie des infographies, répartition, synthèse et des données. Le requêteur GES présente par défaut la somme des émissions directes, (Scope 1 et indirectes, (Scope 2 liées à la consommation d'énergie. Les données historiques remontent jusqu'à 2005 année de référence du schéma régional Climat-Air-Énergie. La carte est liée aux critères qui sont cochés. Elle se recompose chaque fois à la volée. Deux jeux de légendes sont possibles, classe fixe ou relative, permettant de recomposer la carte en fonction des critères sélectionnés. Sur la carte, vous pouvez retirer de l'affichage le cartouche de légende ou le remettre.